Bonsoir, merci d'être venu si nombreux, salle pleine, ça fait plaisir. Merci beaucoup au service communication de l'UBO d'avoir organisé cette conférence, dans le cadre de la semaine du cerveau, et à Océanopolis de l'accueillir. Donc, je m'appelle Jean-Luc Jung, je suis maître de conférence à l'université de, de Brest et mes spécialités scientifiques sont euh, résumées par ces deux, deux petits euh, gifs. Hein, J'étudie l'ADN pour étudier la, la, la, la biodiversité des, des mammifères marins. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culture chez les baleines, une histoire de gènes. Hein, le titre est un peu euh, euh, évasif, on va le, le, le préciser, enfin, j'espère, je, je, hein, c'est ce qui est prévu. Euh, vous êtes venu en voyant ce titre, peut-être en pensant euh, qu'on allait parler de, de, de baleines, de biodiversité, d'ADN, de, de, de, euh, de migration, de, de, de culture. Voilà. Donc oui, vous avez tout à fait raison, on va en parler. Mais si vous êtes d'accord, on va faire un petit détour. D'abord, on, euh, on va faire un petit tour du côté de Romo et Juliette, de, donc de Shakespeare. On va parler un peu de lactose, de méthionine. Euh, on va faire de l'autostop, tiens, aussi, c'est bon génétique, hein, l'autostop. On va faire tout ça. Allez, on commence par Roméo et Juliette. Qu'est-ce que ça va voir dans une conférence sur les, les présentations sur les, sur les baleines. Alors, Roméo et Juliette, vous pouvez choisir la version que vous voulez, une ancienne, une plus récente. Vous aurez toujours à peu près la même histoire. Vous avez Juliette, Roméo, euh, qui sont deux adultes, euh, ils ont à peu près le même âge, ils vivent au même endroit, en même temps... Euh, ils se rencontrent, euh, pas de barrière géographique. Hein, visiblement, euh, d'après toutes les représentations qu'on peut en avoir, les, les, euh, les flux biochimiques qui sont échangés sont, sont pas mal. Hein, le, le, le, voilà, ça, ça marche. Donc, ils prévoient de se reproduire, mais clairement, ça ne marche pas. Euh, ils sont au même endroit, hein, à Vérone. Pourquoi ça ne marche pas Parce qu'ils appartiennent chacun à deux groupes différents. Juliette appartient au groupe familial des Capulets et Roméo au groupe familial des Montaigus. Et les deux groupes familiaux euh, ont une culture propre, une culture familiale, une tradition familiale. Et cette tradition, elle inclut le fait de, de, de, que les deux familles ne s'aiment pas. Et donc, c'est cette, euh, cette culture propre à chacun des deux groupes qui fait que Roméo et Juliette ne peuvent pas se reproduire. Alors, en génétique, on appelle ça une barrière au flux de gènes. Bon, ça, c'est pas très... Bon, comme ça. On a une barrière culturelle ici à la reproduction entre groupes, entre groupes familiaux. Ici, donc on, voilà, quelque chose qui empêche une reproduction que la biologie n'explique pas. Et on arrive là à la culture, donc vous commencez à voir où j'en étais avec mes Roméo, Roméo et Juliette. On peut définir cette, cette culture, cette culture, c'est les informations ou les comportements qu va transmettre, qui sont transmis entre individus de manière transgénérationnelle notamment, hein, pas uniquement, mais notamment, euh, grâce à un apprentissage social. Euh, c'est fait par enseignement, c'est fait par imitation. Et on a une notion de groupe là qui est très importante. Euh, la culture va être propre à certains groupes au sein d'une espèce. Certains groupes vont posséder une connaissance, un comportement, et les autres ne l'auront pas. Tous les individus du groupe vont, se, vont posséder cette culture, ce comportement, cette connaissance. Ils vont pouvoir se le, se le transmettre. Alors, chez l'homme... Cette culture est un des moteurs essentiels de l'évolution de l'espèce hein, depuis plusieurs millénaires. Notre environnement culturel agit très fortement sur notre, euh, notre évolution. Euh, il y a eu un article assez récent de Évely qui est professeure d'anthropologie au, au, au Muséum national d'histoire naturelle, dans, dans le, le, la revue de la Société française d'écologie et d'évolution. Ça C'est accessible en ligne, c'est très, très bien écrit, je trouve, très, très court. Ça décrit bien le, le, le, le principe, l'influence le, le, de la culture sur l'évolution de l'espèce humaine. Voilà, la langue, l'organisation sociale, les modes d'héritage influent sur la génétique, influent sur la structuration génétique. L'exemple le plus marqué, le plus clair d'influence de la culture sur euh, l'évolution génétique de l'espèce humaine, c'est le, l'assimilation du lactose. C'est le plus clair, le plus facile à, à comprendre. Euh, dans le lait, donc, on a le lactose, le hein, sucre du lait, et pour qu'on puisse l'utiliser, il doit être transformé par un enzyme intestinale, la lactase, hein, il doit être clivé en glucose et galactose. Euh, OK, ça, ça marche bien, si ce n'est que la production de, la, de lactase, elle baisse avec l'âge et que euh, chez les adultes, euh, certains adultes ne possèdent plus cette lactase et sont intolérants au lactose. Alors, cette baisse, elle est plus marquée en Asie et en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis. Voilà, Ça, c'est les, les faits. Et pourtant, euh, en Afrique, dans certaines régions d'Afrique, euh, on a certains endroits, euh, certaines populations où plus de 80% des adultes peuvent consommer du lait en grande quantité. Euh, c'est la génétique qui a expliqué ce, ce, ce fait, ce, ce, cette, euh, ce questionnement, hein, comment cela a été il possible. Euh, ce que la génétique a montré, c'est que dans les populations pastorales, c'est ces populations-là où on a justement plus de 80% d'adultes qui consomment du lait. Donc les populations pastorales d'Afrique, on est d'accord, le fait qu'elles soient pastorales, c'est une culture qui leur est propre, hein, ces populations-là. Et dans ces populations, on, a des, on retrouve des mutations du gène de la lactase et ces mutations euh, favorisent la production de la lactase chez l'adulte et donc permettent aux adultes de boire du lait, d'utiliser du lait qui, justement, est présent en quantité importante puisque c'est des populations pastorales. Et donc, ça leur, les porteurs de ces mutations euh, sont en meilleure santé et se reproduisent euh, mieux que les autres. Voilà, influence directe typique de la culture, le pastoralisme, sur la génétique, hein, donc ici, sur le gène euh, de la lactase. Très intéressant, on va retrouver ça chez les orques, vous le verrez un peu plus tard. Euh, on, a, on, peut avoir, on a retrouvé plusieurs mutations différentes, dans plusieurs populations différentes, géographiquement éloignées, ce qui veut dire que ces événements se sont produits euh, dans, euh, plusieurs fois, hein, de la même manière, en termes d'influence sur le génome et sur la production de lactase, mais en plusieurs occasions. C'est de l'évolution convergente, hein, clairement. OK, on revient un peu à nos, nos cétacés. Euh, Est-ce que chez les cétacés, on a des connaissances, des comportements qui font l'objet de transmission culturelle Alors, oui. Euh, les stratégies alimentaires, on a tous vu euh, des, des photos de ce type-là, des comportements, euh, des stratégies alimentaires euh, extrêmement euh, particulières. Ici, des orques qui sont capables de s'échouer pour aller chercher leur proie sur la plage. C'est transmis culturellement, par apprentissage au sein de groupes. Certains groupes savent faire ces... Euh, ça veut utiliser ces techniques de, de, de chasse. Euh, L'acoustique. Je vais vous faire écouter quelques, quelques sons. Ici, c'est des baleines à bosse. Vous avez des baleines à bosse. Le chant des mâles de Madagascar. À Madagascar. Et vous, voilà. Je vous Allez, on va l'écouter écouter deux-trois minutes. On va prendre un peu de temps. Ces sons ont été donnés par Olivier Adam. Je vous en reparle juste après. Donc, baleine à Bosmal, à Madagascar, et maintenant j'ai des enregistrements pris à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, Madagascar, on verra, c'est une zone de reproduction, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une zone d'alimentation, mais c'est la même espèce. Par contre, un endroit géographique très différent. Il y en a pour 4-5 minutes, puis pour une fois qu'on peut parler de génétique et pas de... Hein, donc euh, voilà, <rire> j'espère vous avoir convaincu de la différence, d'accord, clairement. Euh, même espèce, et pourtant on a des, des, des, des champs extrêmement différents. Euh, les spécialistes en acoustique décryptent tout ça et arrivent à montrer qu'il qu y a des dialectes, euh, et que ces dialectes évoluent et sont appris de manière, euh, sont transmis de manière culturelle, hein, par apprentissage euh, au sein de, de, de, de groupes, euh, notamment géographiques, hein, chez les baleines à bosse. Fidélité migratoire, on va passer beaucoup de temps à en parler aujourd'hui, hein, puisque c'est euh, euh, la, la dernière pratique connaissance culturelle euh, dont on a montré qu'elle influait sur la, la, la génétique chez les, les cétacés. Chez les on va parler de, de, de ça un peu euh, aujourd'hui. OK. On a vu qu'on avait des comportements, des connaissances qui étaient transmises de manière culturelle entre individus. Est-ce qu'il existe des cas démontrés de coévolution gène culture chez les cétacés Réponse oui, mais c'est récent. On revient à notre autostop. Le, le voilà, premier, premier cas démontré, on est en 2014-2015 à peu près. C'est une stratégie alimentaire d'autostop génétique chez les grands dauphins. Cas plus démontré plus récemment, on revient là. Clairement, à Roméo et Juliette, le cas des groupes matriarcaux chez les, les, les orques. Et un peu plus récemment, donc le cas de la fidélité migratoire chez les orcans. On parle d'autostop génétique, un peu. Donc, on va faire un voyage en Australie. Alors, j'ai jamais eu la chance d'y de, de, aller, mais il paraît que la, la, la baie Shark à l'ouest de l'Australie, est un endroit absolument magnifique. Euh, et notamment, vous trouvez des, des, des grands dauphins euh, qui... qui euh les grands dauphins résidents de ces, de ces sites. Euh, et ces grands dauphins ont une particularité. Alors, voilà le fond de la, de la mer, euh, à cet endroit-là. Il n'y a pas beaucoup de, de, de, de fond. Euh, le sol, les, on a beaucoup de, de, de coraux hein, qui affleurent. C'est euh, très coupant, très, très, très agressif comme, comme fond. Et voilà les proies euh, des, des, des grands dauphins. Je ne sais pas si vous la voyez, moi pas. C'est un poisson plat, il est bien caché. Donc technique de chasse des grands dauphins, euh, d'aller fouiller le, le, le, le, le sol jusqu'à chasser ces poissons, les obliger à sortir de leur, de leur cachette, ce qui évidemment ne se fait pas facilement puisque le sol est très coupant. Donc technique de chasse, ils utilisent un outil, ils vont utiliser des éponges, ils se mettent sur le rostre et ils vont fouiller avec ce, ce, euh, ce, ce rostre, ils vont fouiller le, le, le sol et déloger les, les poissons. Alors il y a pas mal de, de, de photos hein, qui montrent ça, bon c'est vrai que j'en ai une qui n'est pas très convaincante ici. Ouais. Euh, mais bon, euh, et donc cette technique, on l'appelle sponging. Les, ces dauphins sont des spongers. Okay Ils savent utiliser des éponges euh, pour euh, aller chasser. Et ce qui a été démontré, c'est qu'on a ici une transmission culturelle dans une lignée maternelle à la fois de la technique de chasse et à la fois d'un génome mitochondrial, d'un haplotype de génome mitochondrial particulier. Hein. Les spongers possèdent tous le même haplotype mitochondrial. Ah, je me suis mis une alerte, là. attention, aplotime mitochondriale. On va prendre un peu de temps. Donc, voilà la manière dont on essaye de, de, de procéder en, en, en génétique. On va comparer, donc on va aller étudier un même gène chez différents individus de la même espèce. C'est essayer de voir des variations entre individus au sein de la même espèce. Alors ici, on a quatre petites baleines à bosse. On a été séquencé une région d'ADN, d'accord message de l'ADN porté par des successions de quatre lettres à CGT. Okay, donc voilà, une, une séquence d'ADN. Et puis, on a, on a été chercher étudier cette même séquence chez d'autres individus de la même espèce. On en a quatre ici. Ensuite, on aligne ces séquences. Voyons, on les écrit les unes en dessous des autres. Et puis, comme elles se ressemblent, puisque c'est la même espèce, et qu'on a été séquencé le même gène, eh on arrive à aligner assez facilement et on met en évidence des différences. Alors ici, c'est clair, je les ai mis en rouge. Donc on a ce qui s'appelle des sites variables, des sites polymorphes. Voilà, c'est avec ça qu'on se nourrit hein, en génétique. On va, dès qu'on a des sites polymorphes, on est content, on peut travailler. On peut aller voir ces différences au sein des, des, des espèces. Pour aller un peu plus loin, ben, voilà, on définit nos, nos, nos termes. On hein. vous ai parlé d'haplotypes. Vous voyez qu'ici, on a trois haplotypes. Ces haplotypes, c'est tout simplement des séquences. Hein. Vous avez une première séquence. Vous voyez que là, on en a une deuxième qui est différente de la première sur une position. Et puis là, vous avez une troisième séquence qui est partagée par les deux individus, 3 hein, et 4 euh, avec deux positions qui diffèrent par rapport à la, à la première. Ces haplotypes, une fois qu'on les a identifiés, on peut les nommer. Ici, on va les appeler 1, 2, 3 Et puis, on peut travailler dessus. On peut faire des stats. On va en faire un peu ensemble après. Tiens. Euh, on peut aussi faire des choses plus graphiques, comme des, des, des réseaux. Voilà nos haplotypes 1, 2, 3, 1. On les représente, vous voyez, chaque haplotype, donc chaque séquence d'ADN hein, qu'on a repérée ici, est représentée par un cercle. Ces cercles donc, ont une surface qui est proportionnelle au nombre d'individus chez lesquels on a retrouvé la même séquence. Vous voyez que le cercle 3 il est deux fois plus grand que les deux autres. Euh, la distance entre ces cercles elle est proportionnelle au nombre de mutations qu'il faut pour passer d'un cercle à l'autre. Là, les positions, vous voyez que c'est les, les, les numéros dans lesquels il y a des changements. Voilà, on construit comme ça des réseaux d'aplotypes qui sont très informatifs. Bon, c'est assez simple. Hein. On aime bien là, ce type de représentation. Alors après, je vous demanderai, de, de, on va essayer de travailler là-dessus. C'est un peu plus complexe après, c'est clair. Mais bon, voilà, c'est le même principe. Hein. Il, y a, il, y a de, de, il y a plus de certes, il y a plus d'haplotypes, mais le, le principe sera le même. En général, des marqueurs neutres, on essaie de travailler souvent sur des marqueurs neutres. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un mar marqueur neutre C'est un marqueur, un gène ou une portion de génome qui n'est pas soumise à sélection, par exemple euh, Enfin, par exemple, des séquences d'ADN mitochondriales qu euh, qui ne seront pas soumises à pression de sélection et à l'opposé euh, du, du, du, du gène de la lactase, par exemple, dont je vous ai parlé précédemment, qui est justement soumise à une pression de sélection positive. Ceux qui avaient euh, les individus qui ont certains allèles de, de, du, du gène sont favorisés par rapport aux autres. Là, il y avait une pression, ce n'est pas des marqueurs neutres. Ici, on essaye souvent de travailler sur des marqueurs neutres haplotype mitochondrial, euh, mon, mon alerte, là, elle était sur les deux termes. Hein. Euh, voilà une honnête cellule eucaryote hein. et donc dans cette cellule, on a, un, on a un noyau et ce noyau contient le génome nucléaire, l'ADN nucléaire, cohérité des deux parents. Donc celui-là, il reflète le brassage génétique. Hein. Vous allez retrouver moitié, moitié l'héritage des deux parents. Et à côté, on trouve des mitochondries, des organites hein, qui sont chargés de la production d'ATP. Vous vous souvenez euh, tous de vos cours euh, de, de, de secondes, de, voilà, au moins. Euh, donc, on produit de, de, de l'énergie dans ces mitochondries et dans ces mitochondries, on a aussi un génome, on a aussi de l'ADN, beaucoup plus petit que l'ADN nucléaire, mais qui est en, néanmoins existant. On travaille beaucoup sur les génomes mitochondriaux parce qu'il reflète un autre mode d'héritage, il est hérité uniquement de la mère. Donc, on peut suivre les lignées maternelles en étudiant le génome mitochondrial. <rire> J'ai résolu mon, mon alerte, hein, donc voilà, je peux revenir à mes, à mes dauphins avec leur, leurs éponges. Transmission culturelle dans une lignée maternelle, les spongeurs possèdent tous le même haplotype mitochondrial. Voilà, ils ont tous la même séquence d'ADN mitochondrial, à l'opposé de ceux qui ne savent pas, dans cette même bécharque, hein, des grands dauphins, même espèce, mais qui ne savent pas utiliser les éponges. Tous les autres ont une autre séquence d'ADN mitochondrial. Donc, cette séquence n'est pas responsable du fait que les dauphins sachent utiliser les éponges, mais elle est présente dans tous ceux qui savent euh, utiliser ces, ces éponges. Donc, l'aplotype mitochondrial est co-transmis, hein, il fait de l'autostop génétique, il est co-transmis en même temps que l'apprentissage euh, de l'utilisation des éponges, il est co-transmis des mères aux jeunes au sein donc, des lignées maternelles. Voilà le premier cas identifié clairement de coévolution gène-culture chez les cétacés. Hein, c'est cette, cette notion d'autostop. De, de, de les orques, alors là c'est le cas le plus spectaculaire, le plus abouti, très clairement. Donc répartition cosmopolite de l'espèce, structure sociale élaborée avec des groupes sociaux très stables et plusieurs écotypes. Alors ces écotypes, ils sont définis par la nature du régime alimentaire et par les techniques de chasse hein, de, de chaque écotype, hein, des techniques de chasse particulières. J'ai mis le terme sympathique. Qu'est-ce que ça veut dire sympathique C'est très très étonnant, très spectaculaire. On a dans la même espèce des groupes qui appartiennent à des écotypes différents, qui vont occuper le même territoire, qui vont se croiser. Euh, C'est-à-dire que leurs leur trajets vont se croiser, mais justement, ils ne vont pas se reproduire entre eux. Le, le, il y aura une exclusion de reproduction entre les écotypes, alors que pourtant, c'est la même espèce. Je vous donne des exemples. Dans le Pacifique Nord, on a des écotypes se nourrissant de saumon, de, de, un écotype se nourrissant de saumon, un écotype se nourrissant de mammifères marins, de requins. En Antarctique, on a cinq, cinq écotypes euh, différents, voilà. De ces, je crois qu'il y a neuf écotypes en tout, quelque euh, chose comme ça. C'est ça, Gaëto. <rire> Alors, la question se posait, quelle était l'origine de ces écotypes Elle s'est, avec beaucoup d'hypothèses, euh, et elle a été résolue il y a à peu près deux ans, et par des outils de génétique euh, très modernes où on peut faire du séquençage quasiment de génomes entiers. C'est ce qui a été fait sur plusieurs individus appartenant à différents écotypes, et les conclusions de cette étude étaient celles-là. D'abord, chaque écotype est... Est originaire d'un petit groupe d'individus. Hein, donc, on a un effet fondateur avec un petit groupe d'individus euh, qui, par une plasticité comportementale, a appris un nouvel, une nouvelle technique de chasse hein, et, et a, se l'est transmise culturellement par apprentissage hein, entre, entre individus d'un même groupe. Donc, cette nouvelle technique de chasse et apprentissage culturel au sein du groupe euh, représente une nouvelle connaissance hein, spécifique au groupe. Mais pour arriver à ces écotypes, ça ne suffit pas. Il faut en plus qu'il y ait des barrières à la reproduction à l'extérieur du groupe. Et ces barrières à la reproduction entre les différents groupes, d'un hein, groupe à l'autre, euh, on suppose euh, qu'ils sont liés au dialecte et que chaque écotype, chaque groupe, même, aurait des dialectes propres. Euh, et que ces dialectes sont eux aussi appris par transmission culturelle au sein des groupes. Et que ces dialectes représentent des barrières à la reproduction. Euh, si vous, ne, des orcs qui ne parlent pas le même dialecte, ne vont avoir tendance à ne pas se... Se reproduire entre eux, ne se, se reproduiront pas. Donc, on a un double événement culturel ici. Euh, L'apprentissage, donc la, la technique de chasse qui est apprise de manière culturelle au sein du groupe et la barrière, le, le langage, le dialecte qui a pris lui aussi culturellement au sein du groupe. Et ces deux événements euh, font évoluer génétiquement les écotypes sur des voies séparées. Hein, sur des voies séparées et les font évoluer de manière de plus en plus séparée à tel point qu'on en est aujourd'hui à considérer euh, de, de, de, de, de transformer ces écotypes en espèces. Hein. On risque d'avoir bientôt des, des, des, euh, différentes espèces d'orques. Hein. On est clairement euh, ici dans Roméo et Juliette, hein, rejoué chez, chez les orques. Hein. On a des groupes familiaux. Euh, entre lesquelles la reproduction n'est euh, pas euh, tolérée, permise euh, par, les, par les groupes, par le, le, le, les connaissances et la culture propre à chaque, à chaque groupe. Mais pour les orques, on va encore plus loin. On a exactement le même cas que pour le gène du, du, du, de l'assimilation du lactose chez, chez l'homme. Euh, donc, le, le, voilà l'article qui a vraiment prouvé ces, ces, ces notions et de... de, de, de de, de relations entre euh, culture et, et génétique chez les, chez les cétacés, c'est celui-là... Euh et l'un des résultats majeurs, il y a plusieurs types de gènes impliqués, mais notamment j'en ai sorti un. La méthionine est un acide aminé essentiel c'est-à-dire pour les mammifères, c'est-à-dire qu'on est obligé, euh, on ne sait pas le synthétiser, on est obligé, euh, nous comme les, comme les orques, l'apport le, le, le, le, de méthionine nous vient par notre alimentation. Par contre, une fois qu'on a euh, de la méthionine, cette méthionine rentre dans un cycle de modification enzymatique euh, avec plusieurs étapes et les écotypes d'orques euh, qui se nourrissent de mammifères marins ont un métabolisme de la méthionine qui est modifié par rapport aux écotypes qui se nourrissent de poissons. Euh, et Ce qui est vraiment très étonnant, c'est que c'est valable aussi bien quand on compare des écotypes se nourrissant de mammifères marins et de poissons du Pacifique Nord que des écotypes se nourrissant de mammifères marins et de poissons d'Antarctique. C'est-à-dire que là aussi, on a des phénomènes d'évolution convergente hein, où on a eu euh, des un comportement alimentaire on cible les mammifères marins, on cible les poissons, et ce comportement alimentaire influe, donc le, et cette, ce ciblage est transmis de manière culturelle, et ce comportement alimentaire va influer sur l'évolution des gènes du métabolisme de la méthionine. Pourquoi ce métabolisme-là Parce que, clairement, l'hypothèse enfin, la, plus, la plus claire actuellement est que les écotypes qui se nourrissent de poissons ont une... Euh, euh, des apports beaucoup plus continus en méthionine que ceux qui se nourrissent de mammifères marins qui eux ont des apports plus sporadiques, plus importants en quantité, mais plus sporadiques euh, de, de méthionine. D'où la modification du métabolisme qui leur permet de répondre à ça. Donc voilà, Ça, c'est la preuve euh, claire, aussi euh, convaincante que la modification du métabolisme de la lactase chez l'homme, euh, mais cette fois-ci transposée au, au cétacé. On parle un peu de baleine à bosse, si vous voulez bien, puis on va parler de baleine à bosse jusqu'à la, jusqu la fin. Euh, espèce cosmopolite, là aussi, euh, avec qui présente une caractéristique particulière, c'est d'être un migrant annuel euh, entre des zones d'alimentation estivale et des zones de reproduction hivernale, euh, tropicale, euh, équatoriale, subéquatoriale. Euh, voilà la zone de reproduction, espèce cosmopolite, hein, large euh, répartition. Euh, alors, vous pouvez vous dire que les baleines à bosse, oui, c'est bien, il y en a en Antarctique, il y en a, euh, je sais pas moi, à Madagascar, on va en voir après, il y en a dans le Pacifique Nord. Euh, euh, vous savez où a été prise cette, cette photo Juste au, au large de l'île de Groix, il y a deux ans. Donc, là, c'est l'Orient. Voilà. Donc, le, vous pouvez tout à fait croiser des, des baleines à bosse euh, au large de Brest, hein, s'il si y en a à l'Orient et puis il y en a à, à Brest. On est dans la zone. Hein. Ce n'est pas très courant, mais enfin, on ne sait jamais. Bon, moi, j je, je cherche à en voir depuis longtemps par ici, je, je on n'a jamais vu. Mais bon, enfin, voilà. la, la photo est, est claire. Voilà. Alors, est-ce que les baleines à bosse présentent, elles aussi, des comportements euh, qui font l'objet de transmissions culturelles au sein des groupes Alors, oui. Réponse oui. Je, je vous montre... Je, hop, trop vite. Là. Je vous montre un exemple très, très clair, ce qu'on appelle le « bubble net feeding ». Euh, qui est une technique de, de, de, de, de chasse euh, là aussi c'est certainement de la plasticité comportementale qui au début a permis à certains individus d'acquérir cette technique vous avez ici sous l'eau un cercle de baleines à bosse et elles, sont, elles ont encerclé un banc de poissons elles vont émettre des bulles sous l'eau pour faire un filet pour empêcher les poissons de s'échapper et pour pouvoir se nourrir vous allez voir le filet euh, apparaître regardez le filet de bulles Vous êtes convaincus, vous voulez revoir On voit bien ce, ce, cette organisation euh, des, des, des baleines en, en groupe qui s'organisent se, se, pour euh, enfermer les poissons, le banc de poissons, et pouvoir euh, aller se nourrir euh, comme ça, sur, le, le, sur, ce, sur ce banc de poissons. Euh, cette euh, technique euh, est transmise de manière culturelle. Elle n'appartient qu'à certains groupes, et elle est transmise entre individus expérimentés d'individus expérimentés à des individus plus jeunes. Euh, voilà, technique transmise culturellement chez les baleines à bosse. Par contre, on ne sait pas du tout, euh, on n'a prouvé aucune influence de, de, de l'existence de cette technique sur euh, des différences génétiques. Hein. Pour l'instant, pas de, de, de, de lien. Ça viendra peut-être. Le groupe social le plus stable, hein, chez les orques, on a des, des, des groupes stables, sociaux de plusieurs euh, dizaines d'individus. Souvent, chez les baleines à bosse, par contre, on n'a pas de, de groupes sociaux euh, aussi stables. Le groupe social le plus stable qui existe, c'est le couple mère baleineau hein. Alors j'en profite pour vous montrer des images. Ça, ça dure 3-4 minutes, donc je, je démarre et je parle en même temps. Euh, vous êtes là sur le, sur le dos d'un baleineau. C'est une caméra qui a été posée au large de Madagascar. Hein, voilà. on, on reviendra sur cette zone-là, parce qu'on a pas mal travaillé, donc par une collègue de Paris qui s'appelle Isabelle Charrier et Anjara Saloma. Euh, les, les travaux sont, faits à Sorbonne, par, par, euh, sont menés par euh, un laboratoire de Sorbonne Université du CNRS et par Setamada. Tiens, Il manque un A ici et ils ont réussi à poser une ventouse sur le dos d'un baleineau. Donc ce que vous voyez là, euh, c'est... Voilà, vous voyez, le, le, le vous êtes le baleineau. Alors, devinez ce qui va se passer, vous allez voir. Je crois que c'est des images... Enfin, non, je, je suis sûr que c'est des images qu'on n'a jamais vues. Ouais. entendez le, le, le bruit ambiant. Alors ce que vous êtes en train de voir, c'est une phase d'allaitement, hein, tout simplement, de chez les baleines à bosse. Voilà, pas facile. Donc à la fin, on en met un peu à côté. C'est Isabelle Charrier donc, qui m'a envoyé ce, ce, cette, cette vidéo, mais je crois que vous la trouvez en ligne aussi, hein, si, vous, euh, si vous voulez la... la revoir. Donc, le groupe social le plus stable chez les banana boss c'est ce couple mère-baleineau. On, on, on va y revenir. On, on s'intéresse juste un peu plus euh, donc à ces chemins migratoires. Donc Voilà une carte, Alors elle, est, euh, elle a une dizaine d'années, 10-15 ans. Elle a été construite par une, une organisation dédiée à la conservation de, de, de, de, des baleines à bosse, une organisation mexicaine. Euh, C'est l'une des rares cartes qui essaye de présenter les trajectoires migratoires de baleines à bosse de manière mondiale. C'est très, très compliqué. Alors elle, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est trop simplifiée, on va le voir après. Mais elle nous apprend quand même pas mal de choses. Alors on voit des zones d'alimentation qui sont polaires, subpolaires. Nord, au nord et au sud. Euh, ces zones, elles ont été définies, c'est des zones de concentration, hein, tout simplement, où euh, les probabilités de rencontre de, de, de baleines à bosse sont plus, plus importantes. Hein, pendant le, ici, c'est pendant la période estivale. Hein. Euh, on a des zones de reproduction, donc, qui sont tropicales, subtropicales, ou équatoriales plutôt, et subéquatoriales. Euh, là aussi, hein, c'est des zones qui ont été définies par de, des fortes densités de, de, de baleines à bosse. Et puis le chemin correspondent à des trajets vérifiés. C'est-à-dire qu'on on, on peut, par exemple, identifier des baleines à bosse en prenant des, des, des photographies de, la, de leur nageoire caudale. Je vous montrerai après, on, en, on va détailler un petit peu plus ça. Et donc, ça veut dire qu'on est arrivé à détecter des, un individu ou plusieurs individus d'un endroit à l'autre. Alors évidemment, quand on voit ce schéma, euh, donc les baleines se reproduisent en hiver, dans les eaux chaudes, des zones tropicales, et elles vont se nourrir en été, dans les eaux froides, euh, riches en, en nutriments, hein, riches en, en nourriture, plutôt, de, de, de, euh, donc des zones polaires ou, sub, ou subpolaires. Et elles font cette migration annuellement, plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Quand on voit ce type de, de, de schéma, euh, on, on se pose suite des questions sur est-ce que ces chemins sont immuables est-ce que la fidélité est immuable Est-ce qu'une baleine qui est née ici euh, ira toujours se nourrir là, ira toujours se reproduire ici enfin, voilà. Est-ce qu'elle est, est les, les, les... Est qu peut aller se promener à un moment euh, par ici Est-ce qu'elle a le droit d'y aller ou non Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche hein? Est-ce qu'on a des barrières euh, non géographiques, non environnementales enfin, voilà. Et puis la deuxième question, c'est comment sont appris ces chemins de migration alors l'apprentissage, celui-là, on, on arrive à y répondre assez facilement, justement parce qu'il y a ce groupe social stable euh, maire baléno. Voilà des photos qui sont prises en Guadeloupe, un couple maire baléno Et voilà des photos qui sont prises à Saint-Pierre-et-Miquelon. Là, on est sous l'eau, là, on est à la surface, mais c'est aussi un couple maire baléno Le baléno a un petit peu grandi, un petit peu plus grand, mais c'est toujours ce même couple. Et quand on regarde une, une carte, ça c'est une, une carte qui, qui représente des zones de reproduction, des zones d'alimentation des, des, des baleines à bosse. On a donc ici, dans les Antilles, on est dans une zone de reproduction. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est juste ici, on est dans une zone d'alimentation. Et vous voyez que le couple mère-baleineau, il est toujours là. Donc l'accouplement la, et la mise bas ont lieu dans les zones de reproduction. Mais par contre, la première année de vie du baleineau se passe avec sa mère. Et... Cette, ce trajet, cette première migration, c'est la mer qui montre le chemin au baleineau. On a bien là une transmission culturelle du, la, de la voie de, de migration et un apprentissage du chemin de migration de la mer au baleineau. Donc on est, on est typiquement là dans une transmission culturelle. La question, est-ce que ces transmissions culturelles vont amener des différences génétiques intraspécifiques On reprend notre carte précédente pour préciser un peu les, les questions, donc on, on les a déjà un peu euh, précisées. Est-ce que les corridors migratoires sont figés Est-ce qu'une baleine donc, qui naît à tel endroit va obligatoirement aller se nourrir à tel autre et puis faire l'aller-retour pendant toute sa vie ou pas euh, Je vous montre là l'hémisphère sud, mais ça serait tout aussi valable dans, dans l'hémisphère nord. Euh, Est-ce que l'isolement géographique, si on a un isolement géographique est-ce que cet isolement géographique va impliquer un isolement génétique Est-ce que cet isolement génétique va impliquer des différences génétiques voilà. Tout ça, c'est des questions auxquelles, au laboratoire, à Brest, qu'on essaie d'étudier de, de, de, qu et auxquelles on essaie de, de répondre. Alors, Les baleines à bosse, on a trois sites d'études. Euh, un, à Madagascar, en collaboration donc, avec les, les, les collègues de, de, de, de, de, de parisiens et avec l'association la Cetamada, donc, qui est une association malgache. Euh, avec l'université de Moscou, on a travaillé sur des baleines à bosse du Pacifique Nord et enfin avec des structures locales, on travaille et avec le, le, aussi des collègues de Paris, on travaille sur les baleines à bosse de Saint-Pierre et Miquelon. Je voudrais vous parler aujourd'hui surtout des résultats qu'on a obtenus à Madagascar et des résultats qu'on a obtenus dans le Pacifique Nord et vous verrez qu'ils sont extrêmement contrastés alors que pourtant on s'intéresse à la même espèce. Alors à Madagascar... <rire> Les projets donc, sont portés par Olivier Adam, c'est lui qui, qui est acousticien, qui est physicien, c'est lui qui m'a envoyé les, les fichiers de, de, de son que vous avez entendus euh, précédemment. Donc, il travaille avec l'association CETAMADA depuis des années, l'association Malgache, euh, qui est extrêmement euh, euh, efficace et impliquée dans le suivi des, des, des baleines à bosse euh, de, de Madagascar euh, et qui travaille en, dans un endroit particulier de Madagascar qui est à peu près vers ici, c'est l'île Sainte-Marie. Cette île elle fait à peu près 50 km de long, hein. Voilà Madagascar, ici, et puis l'île Sainte-Marie. Et ce canal de l'île Sainte-Marie euh, est extrêmement fréquenté par les, les baleines à bosse. On estime qu'autour de Madagascar, on a l'abondance des, des, des baleines à bosse serait autour de 9 à 10 000 individus euh, tous les ans. Et on en a une bonne partie qui passe là, hein. vous voyez l'entonnoir. Le, hein. le, le, le, ce canal est vraiment extrêmement fréquenté. Donc cette association suit depuis des années euh, ces baleines à bosse dans ce canal. Donc, Olivier Adam a apporté plusieurs projets, projets Baobab, Génération, qui sont très pluri pluridisciplinaires. Euh, ici, vous voyez des, des poses de balises. Donc, on a de balises Argos, qui permettent de suivre des individus. Hein, on a eu tous ces, ces résultats-là. Mais ces projets euh, portent aussi, enfin, comportent aussi tout un volet euh, génétique. Hein, et on est maintenant déjà à sept années successives de prises de biopsie et de prélèvement de squam. On va, on va en parler. On est à peu près à 60 euh, prises de biopsie en moyenne par an. Hein, donc, on commence à accumuler les, les les données. Alors, les biopsies, donc bon, comme on fait de la génétique, il nous faut des, des, des échantillons, ce hein, sera ces biopsies. Voilà une biopsie. Donc on les prélève avec une, une arbalète qui lance une flèche qui va prélever un morceau superficiel de peau et de, de, de gras. Euh, C'est un film, je vous le montre. Celui-là a été pris à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le, le son est assez fort, je vais le baisser. Ça reste fort. Voilà la baleine vous... Est-ce que vous avez vu le... la biopsie Je vous la remets. Voilà, vous avez vu l'arbalète le... qui part, qui rebondit. Et donc quand une biopsie est réussie, en plus on arrive à la coupler avec la photo de la nageoire caudale. Là voilà, on le reverra après, mais donc ces nageoires caudales chez les baleines c'est l'équivalent de nos empreintes digitales. Euh, la, la, la, la pigmentation de la nageoire caudale de chaque individu lui est spécifique. Hein. Donc on peut reconnaître les individus en prenant des photos de ces, ces nageoires caudales. Donc, voilà. voilà comment sont faites les, les biopsies. Ici Saint-Pierre-et-Miquelon, mais Madagascar, on a exactement les mêmes, euh, les mêmes techniques. Au laboratoire, on essaye de développer le plus possible aussi les échantillons non-invasifs. Alors les baleines à boss, elles sont connues et emblématiques pour ces sauts euh, euh, plus que spectaculaire. Alors si vous êtes à côté de la baleine dans un bateau euh, un peu rapide pour arriver à, sur place et puis que le matin en partant de chez vous, vous n'avez pas oublié de prendre une, une passoire, c'est comme ça que ça peut prendre dans votre cuisine, euh, vous pouvez récolter à la surface, après un saut comme ça, vous pouvez récolter des fragments de, de, de peau. Et ces fragments de peau font un excellent, euh, une excellente source d'ADN en, en laboratoire, seul... Euh, Difficulté, il faut être sûr qu'on n'a pas plusieurs individus qui sont passés par là au même, au même moment ou enfin, qu'on qui qu n'a pas ici un mélange de fragments de différents individus. Mais à part ça, on arrive à bien, bien travailler avec. Puisqu'on parle d'échantillons non-invasifs, je vous montre juste un, une parenthèse. Hein. Je vais vous parler de, de cachalot euh, sur un projet que l'on euh, travaille avec François Sarano, qui est un ancien de, de, de l'équipe Cousteau. Euh, François Sarano et son, son association Longitude 180 suivent un groupe familial de cachalots de l'île Maurice depuis des années. Et on a décidé ensemble d'essayer de, de, de faire la généalogie de, de, du groupe, euh, donc de retrouver tous les liens familiaux entre les individus, euh, ceci en utilisant uniquement des prélèvements non-invasifs. Hein, donc voilà, vous avez ici François Sarano et puis le, le, le groupe, ça donne une petite idée. Et les cachalots perdent des, des fragments de... de de peau, de manière spontanée, hein, spontanée ils désquavent. Alors si vous êtes assez près, voilà, vous pouvez aller chercher le, le, le fragment de peau. Bon, voilà, mettez les trois photos ensemble. Hein, et on, pour l'instant, ils nous ont fourni une cinquantaine, une soixantaine de, de, de, de fragments de peau identifiés par individus, c'est-à-dire qu'ils arrivent à identifier les individus sur des critères morphologiques et que les fragments de peau sont identifiés individu par individu lorsqu'ils nous les envoient et donc on arrive à, faire ces, ces, à retracer cet arbre généalogique familial. Hein, grâce à ces, ces prélèvements non-invasifs. Voilà. Prélèvements par biopsie et puis prélèvements non-invasifs qu'on essaie de développer le, le plus possible au, au labo. Alors ces prélèvements nous, nous arrivent euh, ensuite au, au laboratoire et puis on ne va pas les chercher, nous on n'a on on pas le droit. On est, nous on est à Brest voilà, dans, le, euh, dans le labo et puis on fait la partie extraction d'ADN, euh, la partie séquençage... Euh, euh, on construit les réseaux, etc. Alors j'en profite pour vous présenter Justine, qui, je crois, est là, hein, quelque part, et qui, c'est elle qui travaille sur justement sur les fragments de, de, de peau de, de, de cachalot pendant son stage de, de, de master. Euh, donc voilà notre partie du travail. Ok. Voilà les, les, le début des, des résultats. Euh, on aligne nos séquences. Hein, donc ça, c'est des séquences. Alors chaque ligne là, c'est un individu, euh, une baleine à bosse de Madagascar séquencée pour une région d'ADN mitochondrial, on aligne toutes ces séquences, on repère les différences. Alors ici, elles sont colorées de, de, de différentes couleurs par rapport à la séquence d'origine de, de, de, euh, en haut. Et on recherche des différences entre les, les, les séquences. On va identifier nos haplotypes, hein, etc. On peut ensuite faire des, des, euh, des, des réseaux d'haplotypes, comme je vous les ai montrés. Ici, on compare des années, hein, par exemple. Très intéressant dans ces démarches-là, puisqu'on a des, des années successives. On peut voir si d'une année à l'autre, on a des changements en termes de population qui fréquentent ce canal de, de, de l'île Sainte-Marie. Euh, on peut faire des comparaisons mâles-femelles, hein, là, là aussi. Est-ce qu'on a, en termes de génétique, est-ce qu'on a une, une uniformité des, des, des groupes mâles et des groupes euh, femelles Alors On peut faire ce type de, de, de travaux. Euh, et on peut aussi travailler sur la diversité génétique. Alors euh, on, on va, par exemple, calculer la diversité haplotypique. Je ne me suis plus mis d'alerte, là, parce que maintenant, vous, vous êtes... Euh, C'est bon. génétique Ça va, diversité haplotypique on va mesurer tout simplement la diversité génétique. Voilà ce que recouvre ce terme. On a un coefficient qui va jusqu'à 1. S'il est à 1, on est à la diversité maximum. Donc plus il est fort et plus il est proche de 1. Et plus la diversité est forte. Je vous ai remis à côté la carte de l'île Sainte-Marie. Je vous rappelle, 50 km de long à peu près. Toutes les biopsies sont faites dans cette zone-là. Et voilà la diversité génétique que l'on trouve à Madagascar dans cet échantillonnage. On a une diversité génétique énorme. 0,98, hein, pratiquement 97. Et ces données-là viennent de travaux effectués par des collègues qui ont fait des choses similaires à différents autres endroits, au Brésil, l'ouest de l'Australie, Nouvelle-Calédonie, Tonga, etc., jusqu'en Colombie. Et vous voyez que dans tout l'hémisphère sud, cette petite zone échantillonnée à Madagascar, hein, qui est aussi ciblée et aussi restreinte géographiquement, eh bien elle présente une diversité génétique qui est aussi forte que des zones beaucoup plus grandes, comme celle du Brésil, à l'ouest de l'Australie, en Nouvelle-Calédonie, etc., échantillonné dans, dans, dans le cadre d'autres études, et des diversités beaucoup plus fortes que dans les îles Cook, la, la, la Polynésie française, la Colombie. Ça, ça a commencé à nous mettre un peu la, la, la puce à l'oreille, de voir cette diversité génétique aussi forte. Et euh, donc, on a voulu euh, essayer de, de, de, de se faire une image euh, à, à l'échelle de, de, de, de l'hémisphère sud. Hein. Donc, on revient à notre réseau que je vous avais montré en, en tout petit avant. Donc voilà, chaque cercle est une séquence d'ADN. Hein. Plus le cercle est grand et plus euh, vous avez d'individus qui partagent cette, euh, cette même séquence. Et ce qu'on a rajouté comme information ici, c'est des couleurs. Et ces couleurs, elles correspondent à la géographie. Hein, vous voyez qu'en rouge, on a toutes les séquences qui viennent de Madagascar. Donc ça, c'est celle qu'on a déterminée au labo et dans le cadre de cette étude. Et toutes les autres viennent d'études menées par des collègues euh, en Ouest de l'Australie, euh, Nouvelle-Calédonie, Tonga, etc. Et c'est... <rire> L'assemblage de ces couleurs, là, nous, vous, vous pouvez voir tout de suite que, euh, très clairement, qu'on a beaucoup d'haplotypes, donc de cercles ici, qui sont très colorés. Hein. Vous avez plusieurs couleurs. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'haplotypes partagés et qui sont partagés à grande échelle géographique. Vous avez des aplotypes partagés entre Madagascar, entre, euh, entre Madagascar et la Colombie, entre Madagascar et euh, euh, le, le Tonga, les îles Cook. Enfin voilà. Vous n'avez pas d'haplotypes qu'on appellerait privés, c'est-à-dire qui serait restreint à une zone géographique et qui témoignerait d'isolement géographique fort. On a des partages d'haplotypes. De, de, de, Donc clairement, cette diversité génétique elle correspond aussi à des échanges qui vont euh, exister à l'échelle de l'hémisphère sud. On le, on le voit ici. Bon, on peut faire des analyses un peu plus fines. On est ben, un, peu, un peu de stats, mais euh, voilà, elles sont plus que, plus que simples. On peut calculer des paramètres, euh, des indices de différenciation génétique. Donc là aussi, alors c'est les indices qui sont calculés en comparant les, les, les différences, euh, de, le taux de diversité entre différents groupes. On arrive à calculer ces, ces, ces indices. Les, les groupes on les définit a priori, donc par exemple un groupe Brésil, un groupe Madagascar, un groupe voilà, vous prenez toutes les séquences qui viennent d'animaux de, de, de, de, de baleine à bosse de Madagascar, toutes les séquences qui viennent de, de, de, du Brésil. Donc voilà, vous, vous définissez vos groupes, et vous pouvez voir si ces groupes sont génétiquement différents les uns des autres. Et voilà ce à quoi on arrive. Vous avez alors deux valeurs. On va regarder la valeur qu'on appelle FST. On pourrait regarder l'autre on aurait une autre valeur. Donc le FST qui peut aller jusqu'à 1. Donc on peut lire deux choses dans ce tableau-là. Pour chacune des valeurs, on peut lire la valeur de diversité génétique. Plus elle est forte et plus les groupes sont divers. Et puis les petites étoiles ici la, la, montrent la significativité de cette valeur. Euh, on rebat les cartes, on fait des tirages aléatoires et on, et on recalcule des valeurs et on voit ainsi si cette valeur réelle qu'on a calculée euh, sort du, du lot, n'est hein, pas sort de, de l'aléatoire. Donc dès que vous avez plus vous avez d'étoiles, plus c'est significatif. Donc Ici, c'est les différences entre nos baleines à bosse de Madagascar et celles du Brésil, de l'Ouest de l'Australie, de Nouvelle-Calédonie, du Tonga, etc. Chacun des sites. Et vous voyez qu'on a des valeurs de différenciation génétique qui sont significatives, vous voyez le nombre d'étoiles, et qui vont en croissant du Brésil jusqu'à la Colombie, Okay, regarde, on, je vous montre cette valeur, on la, on retient ça, on en, on en reparlera après. Hein, on va en reparler après. Donc vous voyez qu'on a une valeur de FST de 0,056, d'accord, euh, valeur de différenciation génétique. Euh, en voyant ces valeurs qui augmentaient, euh, on avait l'impression qu'elles augmentaient au fur et à mesure qu'on s'éloignait de, de, de Madagascar. On a voulu essayer de voir s'il n'y avait pas une relation avec la distance justement, et on a fait donc tout simplement, on a mis en relation euh, Ici, la diversité génétique. Donc, cette échelle-là, plus on monte ici, plus on a des groupes qui sont différents génétiquement. Et la distance en kilomètres entre Madagascar et le site qui est, qui est euh, euh, échantillonné, qui est étudié. Et on voit, donc, ici, on est à l'ouest de l'Australie et puis on va jusqu'à la Colombie, on voit qu'on a une relation très claire entre la différenciation génétique et la distance. Relation très claire. Alors ça, ça nous montre qu'on a ce qu'on appelle une isolation par la distance, euh, on repense un peu à nos orques, par exemple. On avait des groupes Saint-Patrick qui sont euh, au même endroit, euh, qui, ne sont pas, euh, voilà, qui sont au même endroit et qui pourtant ne se croisent pas. Ici, ce qu'on voit, c'est que le facteur euh, qui va amener de la différenciation génétique, euh, c'est clairement la distance. On n'a pas de barrière on semble ne pas avoir de barrière entre Madagascar et le, re le reste de l'océan Indien. De, de barrières au flux de gènes, hein, de barrières euh, qui amèneraient des différences génétiques marquées, plus marquées entre Madagascar et, autres, euh, et les autres sites de, de, de, de l'océan Indien. Voilà. Bon, on peut remarquer qu'il y a des, des valeurs qui sont un peu plus faibles, un peu plus fortes, mais globalement, on est autour de cette courbe. Euh, on voit aussi qu'on a l'impression qu'il y a un sens, hein, euh, que la, cette différence génétique elle augmente en allant de l'ouest vers l'est, hein, euh, jusqu'à la, jusqu la Colombie. Et le Brésil, euh, vous voyez, semble être un peu moins différent euh, de, de, de Madagascar qu'attendu, hein. en fonction de la distance. Euh, Madagascar, donc, on, on a montré qu'on avait une très petite zone échantillonnée. Enfin, on a montré, voilà, on a une petite zone échantillonnée. On a montré qu'on a une très grande diversité génétique dans cette euh, petite zone. On montre que nos indices de différenciation génétique euh, sont significatifs entre les zones de reproduction, c'est-à-dire entre Madagascar, le Brésil, Madagascar, euh, l'ouest de l'Australie, Madagascar, le Tonga, etc. Il y a des différences génétiques, euh, mais que cette différence augmente avec la distance, hein, qu'on n'a pas de barrière autre que la distance, qu'il ne semble pas y avoir de barrière autre que la distance. Et ça, on va en parler juste après, nos indices de différenciation génétique, vous allez le voir, sont très inférieurs à ceux rencontrés dans l'hémisphère nord. On se rappelle le plus important ici, c'était avec la Colombie. Euh, notre FST est égal à 0,056. Hein. On va voir dans l'hémisphère nord ce qu'on re, qu retrouve. Poursuite de l'étude en cours, donc pour affiner tous ces résultats et surtout voir aussi le, le, le, les variations chronologiques année après année. Hein. On est maintenant à sept années de prise d'échantillonnage, de, de, de, donc on a une, une série chronologique tout à fait inédite pour une espèce, pour, pour des, des, des, des cétacés, hein, et encore plus pour des baleines à bosse. On passe au Pacifique, si vous le voulez bien. Donc on va aller Voir un peu, bon, on reste sur la même espèce, on va aller voir le, le, le, on va faire une étude un peu similaire, mais de nouveau dans un site restreint et on, on va voir si on a des différences aussi euh, du même genre. Alors les baleines à bosse du Pacifique Nord sont peut-être les mieux connues euh, grâce à un programme qui s'appelle le programme Splash. Euh, qui a eu lieu, donc les, les campagnes de terrain ont lieu en 2004-2006, c'était vraiment un, un grand programme qui a regroupé 10 pays, 50 laboratoires différents, 400 scientifiques, qui impliquaient beaucoup de moyens à la mer, avec beaucoup de photo-identification. Alors voilà, je vous en avais parlé. La face inférieure de la nageoire caudale de chaque baleine à bosse, c'est spécifique de l'individu. Hein. Donc on peut faire de la photo-identification, si vous arrivez à avoir des photos de cette qualité-là, vous allez pouvoir identifier l'individu. Euh, en fonction euh, de, de la photo. Hein, et puis faire des comparaisons de, de, de photos pour euh, voir si vous arrivez à trouver le même individu à différents endroits. Et ce programme SPLASH aussi a impliqué des prises de biopsies. Il y a eu plus de 6000 échantillons de, de, de prix. Euh, Il voilà, n'y a pas que la génétique qui arrive à des, des, des, des, des schémas un peu compliqués. Ça, c'est de la photo-identification. Ce que vous voyez ici, c'est à l'échelle du Pacifique Nord les résultats de photo-identification du programme SPLASH. Euh, chaque trait représente un événement de recapture. Alors, recapture, c'est-à-dire qu'on a pris la photo du même individu à deux endroits. Hein, chaque trait lit les deux endroits. Alors, qu'est-ce que l'on voit Je vous ai remis à côté cette, cette photo, euh, cette, ce schéma plutôt euh, plus général, euh, donc, qui était globalement, qui donnait une bonne idée, mais vous voyez que là, on voit bien qu'il est beaucoup trop simplifié, hein, qu'il euh, qu était beaucoup trop général et beaucoup trop simplifié. On voit plusieurs choses. Hein. Ici, on voit clairement beaucoup de traits en parallèle. Donc, en effet, il y a bien une fidélité. On voit bien qu'il y a des trajets allers retour entre des zones d'alimentation et des zones de, de reproduction. Ça existe. Mais on voit que c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. D'abord, on voit que quasiment toutes les zones sont mixtes. Regardez, par exemple, par ici. Vous avez une zone d'alimentation. On va voir la définition des zones d'alimentation et de, de, de, de reproduction juste après. En tout cas, voilà une zone d'alimentation. Vous voyez que dans cette zone d'alimentation, vous avez des baleines qui vont se reproduire au Japon, des baleines qui vont se reproduire à Hawaï et des baleines qui vont se reproduire au Mexique, hein, donc euh, aux extrêmes de l'océan Pacifique. Et vous pouvez regarder, alors là c'est très marqué, mais quasiment toutes les zones, vous avez ce type de, de, de, de croisement, comme ça, de, de mixité dans les, dans les zones. Donc dans une zone d'alimentation, vous pouvez rencontrer, vous allez rencontrer des baleines à bosse qui viennent euh, se reproduire, qui vont se reproduire dans des zones de reproduction différentes. C'est valable aussi. Pour les zones de reproduction, hein, vous avez des baleines à bosse d'une même zone de reproduction qui vont aller se nourrir dans des zones d'alimentation différentes. C'est à Hawaï, ici. Vous en avez qui partent, ben, vous voyez, le, qui font quasiment tout le, le, tout le, le périmètre hein, de, de, de, du Pacifique Nord hein, en, en termes de zones d'alimentation. Voilà. Euh, voilà ce qu'a appris ce, ce, l'analyse de ces, ces, de ces photo-identifications. Alors ça, pour un généticien, ça a un petit côté Rubik's cube. Hein. Euh, on se dit là, on va absolument rien arriver à, à décrypter quand on voit des croisements de deux zones comme ça. On ne sait pas trop ce qu'on va, qu va trouver. Euh, en plus, on, il y a eu des recaptures. Ça, c'est les traits noirs, par exemple, des recaptures entre différentes zones de, de reproduction ou différentes zones d'alimentation. C'est-à-dire qu'une même baleine à bosse a pu fréquenter plusieurs zones de reproduction, plusieurs zones d'alimentation. Donc, on voit bien que cette fidélité n'est pas absolue. Hein. Là, c'est la, la, la preuve définitive. Les résultats de la partie génétique du programme Splash. Donc, d'abord, pour clarifier ces, ces, ces résultats, euh, il y a une définition de zone d'alimentation et de zones de reproduction. Alors, 10 zones d'alimentation et 8 zones de reproduction. Euh, ces zones ont été définies sur la base de nouveau de... de, de, de, de de fréquence, d'abondance de, de, de peuplement de, de, de baleines à bosse, on va dire, voilà ces, ces différentes zones. Donc en, zo en jaune, les, les, les zones de reproduction, et en bleu, les zones d'alimentation. Il y en a une un peu spéciale, là, en Russie, vous voyez que je l'ai entourée euh, en bleu, et puis après, on va la diviser, on va la distinguer. Hein. Justement, c'est tout le, le, le but de l'étude. Alors, résultat, du programme, résultat génétique du programme Splash, toutes les, quasiment toutes les zones sont différentes en termes de génétique, c'est-à-dire que les baleines à bosse, de quasiment toutes les zones, vous pouvez prendre n'importe quelle zone, elles vont être différentes de quasiment toutes les autres zones. Les zones de reproduction entre elles, les zones d'alimentation entre elles, les zones de reproduction avec les zones d'alimentation. Hein, vous avez des différences génétiques quasiment partout. Ça correspond bien au schéma précédent, hein, avec cette, cette mixité. Seule euh, petite différence, vous avez ici toutes ces zones d'alimentation qui euh, des, des, des, des euh, l'accueil des baleines à bosse, qui, des groupes de baleines à bosse qui sont génétiquement relativement semblables. Hein. Mais à part ça, quasiment tout est... Tout est différent. Une seule relation directe entre une zone d'alimentation et une zone de reproduction, c'est ici, entre euh, la zone Californie-Oregon et ici, entre la zone Amérique centrale. Hein. Là, vous avez euh, clairement une, un lien direct. Hein. Mais toutes les autres zones sont mixtes et sont, euh, sont, sont différentes génétiquement. Je vous présente euh, Olga Filatova, qui est une collègue russe, qui travaille justement dans cette zone russe, ici, qui a été euh, voilà, cette, cette zone... Euh, identifiés comme, comme russe dans le programme, dans le cadre du programme SPLASH, hein, c'est-à-dire que toutes les biopsies ont été regroupées en un en un groupe a priori, hein, ces fameux groupes dont on a parlé avant. Et Olga travaille sur euh, les, euh, euh, les baleines à bosse euh, et les orques dans cette zone russe et les, elle les observe depuis des années et elle a repéré, donc elle a fait un, un détail, enfin elle a repéré deux zones de peuplement plus dense. Euh, dans cette, euh, dans cette zone russe, dans le golfe de Karaginsky et dans l'île commandeur. Donc c'est deux zones euh, qui sont très fortement fréquentées par les, les baleines à bosse dans, euh, dans cette zone russe. Ces zones sont, distinctes de, sont distantes de 500 km à peu près, on est d'accord. Pour les baleines à bosse, vous avez vu les trajets qu'elles font, les 500 km, euh, ce n'est pas un, un obstacle euh, euh, difficile à, à franchir. Et ce qu'a remarqué, Olga, c'est que dans les deux zones, les baleines à bosse avaient des comportements alimentaires différents. Dans l'une des zones, euh, donc dans les îles du commandeur, qu'on va appeler comme, hein, par la, la suite, euh, les baleines à bosse se nourrissent de zooplancton, alors qu'à Karaginski, elles se nourrissent de poissons, de petits poissons en, en banc. Comportement alimentaire différent. Alors ça, ça amène clairement une question. Euh, Est-ce que c'est un comportement acquis et qui peut être appris et transmis au fil des générations En quel cas, on pourrait avoir une culture propre, culture alimentaire géographique et alimentaire propre aux baleines à bosse de chacun des groupes Ou bien est-ce que c'est tout simplement un usage opportuniste des différentes zones Les baleines à bosse qui sont à Karagiski mangent des poissons au banc parce qu'il y en a plus et c'est plus facile. Et puis celles qui sont à commandeur, elles mangent du plancton parce que c'est plus facile. Les baleines à bosse sont opportunistes. Hein. On sait qu'elles peuvent manger les deux sans, sans, sans problème. Alors Une chose qui mettait un peu la puce à l'oreille, c'est qu'il n'y avait pas de, photo de recapture en photo-identification entre les deux zones. Hein. Euh, pas de, de, de baleines à bosse recapturées d'une zone à l'autre. Ça, c'était assez étonnant. Je vous présente Gaëtan, euh, qui est assis devant. Donc, si vous avez des questions à lui, lui poser, euh, il est à Brest en ce moment. Si vous avez des questions à lui, lui poser, il pourra vous répondre. Gaëtan donc, est parti pendant euh, plusieurs mois en Russie faire des, des, des, des, euh, une campagne de biopsie avec euh, Olga Filatova. Et elle est revenu, il est revenu ensuite à Brest euh, faire la partie de l'analyse génétique euh, des, des échantillons qu'il avait euh, biopsiés. On est arrivé donc au total à avoir un nombre d'échantillons tout à fait significatif, avec 68 échantillons prélevés sur le site de Karaginski et 102 échantillons sur commandeur. Les collègues américains nous ont fourni les données du programme Splash. Donc on a pu intégrer les données entre 2004 et 2016 avec un nombre tout à fait significatif d'échantillons. De, de, les résultats qu'on a obtenus ils tiennent en deux, deux phrases. On a vu une différence extrêmement forte au niveau de l'ADN mitochondrial. Avec un FST de 0,18. Vous vous souvenez de la valeur la plus forte entre Madagascar et la Colombie, 0,056. On est là à un niveau 4 fois plus fort, alors qu'on est à 500 km de distance. Donc on est en termes de, di de différence génétique entre deux groupes de baleines à bosse qui sont à 500 km de distance l'un de l'autre, alors que dans l'hémisphère sud, avant, on avait des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres, euh, et on avait des distances génétiques qui étaient moins fortes. Par contre, aucune différence repérée au niveau de l'ADN nucléaire. Je vous ai remis le petit schéma avec notre cellule. Eucaryote, génome nucléaire, cohérité des deux parents, brassage génétique. Pas de différence au niveau de l'ADN nucléaire. Ça veut bien dire ne pourra... Cette différence génétique qu'on voit au niveau de l'ADN mitochondrial, elle n'est pas liée au fait que euh, les baleines viendraient de deux zones de reproduction différentes. On a certainement des mélanges de zones de reproduction. Elle est liée clairement à un apprentissage ici. On va en reparler juste après. Mais donc, on a un apprentissage. Ce qu'on repère ici, c'est les lignées maternelles. Et donc, un apprentissage transmis de la mère aux baleineaux. Hein, vous vous souvenez, le groupe social le, le, le plus stable chez les baleines à bosse. Les collègues américains donc, nous ont fourni toutes leurs données du programme SPLASH. Et donc, on a pu étendre l'étude. Et on a pu l'étendre jusqu'à comparer nos baleines de Karaginsky et nos baleines de Commander à, toutes les à celles de toutes les autres zones d'alimentation et de toutes les autres zones de reproduction du Pacifique Nord. En termes de génétique, toujours. Et ce qu'on a vu, c'est que les baleines à bosse de Commandeur sont proches de celles des zones, sont proches génétiquement hein, de celles des zones d'alimentation proches. Vous voyez, elles font euh, proches géographiquement. Elles font partie là, de ce groupe de zones d'alimentation les baleines, où qui abritent des, des, des groupes de baleines à bosse relativement peu différents en termes de génétique. Pour Kar donc FST nul ou très faible. Pour Karinski, la situation est totalement différente et les baleines à bosse de Karinsky sont différentes génétiquement de toutes les autres, de celles de toutes les autres zones d'alimentation du Pacifique Nord, avec des valeurs de FST qui vont de 0,16 jusqu'à 0,60, ce qui est vraiment énorme. On se rappelle toujours notre Madagascar-Colombie 0,056 hein, par rapport à ça. Donc là, on a vraiment un groupe de baleines qui est tout à fait particulier, tout à fait spécifique à Karaginski. On a fait le même, la même démarche, le même calcul avec les zones de reproduction, cette fois-ci. Et là aussi, situation extrêmement con contrastée. Alors, commandeur, les baleines à bosse de commandeur sont différentes de toutes les zones de reproduction, mais avec des valeurs de FST extrêmement faibles avec les zones mexicaines, donc à l'autre bout du, du, du Pacifique. Donc, clairement, ces baleines à bosse vont se reproduire en grande partie au Mexique, dans les zones de reproduction du Mexique. On a des valeurs de FST autour de 0,01 qui sont souvent non significatives. Et par contre, les valeurs de FST les plus fortes sont avec les zones de reproduction, en fin de compte, les plus proches. Notamment au Japon, là, on a des valeurs de FST de 0,15. Pour les baleines à bosse de commandeur, Karaginski, c'est la situation exactement opposée. Karaginski, on a les plus fortes valeurs de différenciation génétique avec les baleines à bosse du Mexique, avec les groupes du Mexique. On a des FST de 0,14, 0,15. Et par contre, on a des valeurs de FST très faibles ou non significatives avec un site au Japon, à Okinawa, et avec les, Phili les Philippines. Ce qui montre que ces baleines à bosse vont... En majorité, se reproduire dans les zones de reproduction, donc du Japon et des Philippines, avec des valeurs de FST extrêmement faibles. Voilà. Donc, ce qu'on a mis en évidence ici, c'est que nos deux sites géographiques sont fréquentés par des groupes de baleines à bosse ayant des comportements différents. Ça, c'était les travaux d'Olga qui l'avaient montré, comportements alimentaires différents. Euh, et que ces deux groupes, ce qu'on a montré, c'est qu'ils différaient aussi dans la, dans, dans leur, euh, par leur ADN mitochondrial. Donc, ils diffèrent génétiquement par leur ADN mitochondrial. Et que là, donc, cette différence montre qu'on a un rôle euh, très fort de la lignée maternelle, de l'apprentissage et de la fidélité au site de, de, de nourrissage hein, pour euh, cette, cette différence génétique. Euh, ce qu'a montré notre étude, alors le programme Splash avait déjà montré ces différences entre zones d'alimentation et donc ces fidélités. Euh, donc on, on, on parlait déjà de, culte, de transmission culturelle entre grandes zones, mais par contre, ce, qu a, ce qui était tout à fait insoupçonné, c'est que cette fidélité euh, elle puisse être pour des sites de nourrissage à une échelle géographique aussi précise hein, sur des sites particuliers et qu'on ait comme ça des sites à 500 km de, de distance euh, qui montrent des différences génétiques aussi, euh, aussi marquées. Une des questions actuelles, c'est est-ce que c'est un cas unique ou une situation plus générale On a aussi d'autres sites du, du, du Pacifique Nord. On a aussi des, des zones comme ça très proches où les baleines à bosse montrent des, des, des comportements alimentaires différents et dans lesquels il faudra aller voir si ça marque des différences génétiques euh, euh, entre, les, entre les groupes. Hein Donc on a mis en évidence ici clairement un, un, un cas de coévolution gène-culture au sein de ces groupes de baleines à bosse. Euh, les groupes de baleines à bosse qui partagent une même fidélité géographique. Enfin, ici, il y a deux fidélités géographiques, hein, une pour et une pour commandeur. Euh, on a montré cette différenciation génétique entre les baleines à bosse de Karajunski et commandeur. et On a prouvé qu'elle était liée, selon toute probabilité, à une transmission par apprentissage, donc une transmission culturelle entre les générations du chemin de migration, entre générations et de la mer au baleineau. Et cette fidélité, donc elle est certainement partagée entre baleines à bosse de différentes zones de reproduction, puisqu'on n'a pas euh, de... de, de de différence au niveau de l'ADN nucléaire. En termes de conservation, on, on travaille beaucoup en termes de compréhension fondamentale hein, au, au laboratoire. et euh, en, Quels sont les impacts de changement du milieu, par exemple, sur... Euh, la structuration génétique des, des espèces, de, de, de, de, des populations de mammifères marins, mais on essaye aussi que nos résultats, on essaie le plus possible que nos résultats soient puissent être traduits en termes de conservation. Et là, l'une des questions, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte ces différences d'ADN mitochondrial pour définir les unités à conserver. C'est l'une des questions. Hein. Est-ce qu'on doit conserver les baleines à, quand on définit des politiques de conservation Est-ce que c'est l'espèce baleine à bosse qu'on doit conserver est-ce que c'est les baleines à bosse On a vu qu'il y a trois sous-espèces. C'était hein. noté, je ne sais pas si je voulais dire, entre l'hémisphère sud, le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. Est-ce que c'est ça les unités qu'on doit prendre en compte Actuellement, l'idée, c'est plutôt de prendre en compte certaines zones de reproduction, hein, qui, voilà, un certain nombre de zones de reproduction comme unité à conserver. Et, et nous, on pense que cette étude-là montre qu'il faudrait absolument prendre en compte au moins certaines zones d'alimentation parce qu'on met en évidence ici que ces zones sont implantatives d'une tradition transmise au sein de certains groupes par euh, les, les mères et que ces traditions concernent des routes de migration, des utilisations d'habitats spécifiques, de comportements alimentaires. Euh, juste à titre de remarque, euh, les îles du Commandeur, qui abritent des baleines à bosse, vous vous qu'ils sont quand même, qui sont génétiquement proches. Autres groupes de, de, des autres zones d'alimentation hein, voisines géographiquement. Euh, donc ces îles du commandeur sont protégées depuis 1993 hein, dans le cadre d'une réserve de la biosphère. Les îles Karaginskis, par contre, c'est celles-là qui abritent les baleines à bosse les plus spécifiques, hein, les plus particulières, génétiquement différentes. Euh, les îles Karaginskis ne sont pas protégées du tout et sont fortement impactées par les activités humaines, hein, la pêche, etc., notamment. Une autre difficile de parler de, de baleines sans parler de chasse, c'est notamment donc cette euh, actualité, le Japon qui euh, euh, a décidé d'arrêter la, la, la, la chasse à la baleine, ce qui est la chasse euh, scientifique, avec les guillemets qu'il faut, euh, à la baleine, ce qui évidemment est une bonne nouvelle puisqu'il y avait une, des prélèvements qui étaient extrêmement lourds en Antarctique, mais vous, voilà, je vous ai sorti un article parmi euh, beaucoup d'autres. Euh, et une phrase de cet article, hein, vous voyez que Tokyo a assuré cette semaine qu'il s'abstiendrait, alors c'était il y a trois semaines, d'aller pêcher dans les eaux de l'Antarctique ou de l'hémisphère sud, limitant sa pêche aux eaux territoriales et à la zone économique exclusive du Japon, en accord avec la quota de la CBI. Donc, alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour les baleines à bosse, mais en tout cas, s'ils commencent à chasser les baleines à bosse dans leurs eaux territoriales, on va très vite voir disparaître le groupe de baleines de Karaginsky. C'est très clair, hein, je, je pense, en termes de, de, de conservation. Voilà, j'arrive à la fin de ce que je voulais vous, vous dire. Alors, j'ai pas résisté à vous. Donc, il faut. ne faut pas que j'ai envie de, de remercier les personnes grâce à qui tout ce travail a, a été possible. Euh, mais j'en profite aussi pour vous montrer un film. Alors, c'est une collègue canadienne euh, qui nous l'avait montré pour la, la, la première fois. Je trouve ce film euh, euh, étonnant, justement, quand on parle d'organisation, de, de, de, d'organisation de, de, de, sociale de, de, de, de cet assez d'intelligence, de, de, de, de, de réaction face à une situation inattendue. Euh, certains d'entre vous ont certainement vu ce, ce film. Ça s'est passé euh, c est, c est en 2013. Euh, on est dans le nord du Québec, dans la baie d'Hudson et un groupe d'orques s'est piégé euh, dans la banquise. Euh, ils n'arrivent plus à sortir, ils ont un trou de, de, de, de banquise pour aller respirer, mais ils ne peuvent plus en sortir. Euh, ce trou ne permet absolument pas à tout le groupe d'aller respirer en même temps. Euh, donc voilà comment le groupe euh, réagit. Je n'ai pas trouvé de... de, de, de d'images de, de meilleure qualité, mais donc voilà, ça dure 5-6 euh, minutes. Ça s'est bien fini, parce que les, plusieurs heures après, euh, il y a eu un chenal qui s'est recréé spontanément dans la, dans la banquise. Mais voilà, vous voyez là les... les, les, les, les orques qui s'organisent euh, en groupe face à cette, cette situation tout à fait inattendue, et qui, les uns après les autres, vont euh, respirer à la surface. Voilà, je crois que ça reflète euh, extrêmement bien beaucoup de, de, de qualités qu'on trouve... Euh, euh, chez les cétacés qu'on peut retrouver chez les, les mammifères marins. Je vais laisser passer le film pendant ce temps, ça je vais pouvoir remercier de différentes personnes. Je ne peux pas venir à Océanopolis faire une, une présentation devant vous sans parler de mon camarade Samy, qui revenait de Rennes aujourd'hui, mais qui n'est pas là. Donc, Samy est, Sammy, Sammy est le, le, le responsable de la, la clinique des phoques d'Océanopolis. Je pense que c'est l'un des grands spécialistes des mammifères marins en France, et même plus largement. Euh, et c'est lui qui, en 2005, est venu me voir en me disant euh, Je ne travaillais pas du tout sur les mammifères marins, mais en, en me disant euh, Ça serait bien de faire un peu de génétique sur les mammifères marins. Il y a énormément de choses à comprendre. Et en 2005, il n'y avait pas beaucoup de travaux euh, de génétique sur les mammifères marins. Bon, depuis, on a énormément collaboré et travaillé ensemble. Voilà, donc je voulais le, le, le remercier. C'est un peu un membre d'honneur du, du, du laboratoire, Samy. Sinon, dans le laboratoire en ce moment, donc Justine fait son Master 2 sur euh, le, le, le, les cachalots, Florence euh, Gléonet, qui est ingénieure d'études dans le, dans le laboratoire. Euh, et il y a plusieurs personnes étudiants qui ont travaillé sur les baleines à bosse de Madagascar. Lauriane Mendez, Claire Bonneville, Aurore Lambert, Ludovic Ma euh, Louise Maillet, pas Ludovic, tiens, une, une faute. Euh, et en mer de Béring, Marie Autin et Gaëtan Richard, que vous avez vu euh, précédemment. Vous avez vu qu'on travaille obligatoirement en collaboration avec des collègues de terrain, hein, qui connaissent le terrain, qui sont capables de, de, de prendre les biopsies euh, et de nous apporter les connaissances de terrain. Alors à Madagascar, c'est les collègues de, de, de, de Sorbonne Université du CNRS Olivier Adam, Isabelle Charrier, Anjara Saloma, Lorraine Trudel. Et puis c'est Amada, donc l'association Malgache, euh, avec Fifou Meyer et Henri Belon. Et Omer de Bering, Olga Filatova, donc de l'université de Moscou, et plusieurs collègues, donc de l'institut de, de, de géographie du Kamchatka, ainsi que Eric Hoyt de, de, de, de Wildlife Conservation. On a été énormément, euh, on travaille énormément avec euh, Joël Kreff, Cédric Le Maréchal et Cédric et Claude Ferrec euh, de, de, de l'unité INSERM de l'UBO, euh, surtout pour les analyses de, de, de polymorphisme de microsatellites. On a fait beaucoup de progrès euh, grâce à eux. On a compris beaucoup de choses. Donc là aussi, j'en profite pour les, les remercier. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention.